Yo salut à tous, j'avais précisé dans les autres vidéos des tutos euh, sur les secrets des customs euh, de Black Ops 3 Que certains secrets euh, permettaient d'avoir des accros des atouts, des trucs un peu euh, spéciaux on va dire Donc c'est un bon exemple sur cette map, euh, la map Mori Je vais vous, On va voir ensemble les étapes pour avoir le secret et pour avoir ce... le laser euh, modifié, atomiseur, Et pour avoir aussi euh, l'accro des atouts a plusieurs étapes à respecter. La première, elle est assez simple. Il y a quatre défis à faire qui sont dans la map. Ils sont sur un espèce de totem avec un, un bouton appuyé dessus. Donc, c'est assez simple. Je vous ai passé toutes les étapes longues. Donc, j'ai pas fait les défis. Je vous ai pas fait voir les défis. Donc, là, il y a un défi à la grenade. Après, il y aura un défi au couteau ensuite euh, un défi euh, des headshots ensuite un défi où il faut faire euh, des boîtes donc je vous laisserai chercher, euh, je vous laisse chercher les, les, les totems hein. voilà. le dernier défi c'est un défi euh, de kill donc un certain nombre de kills à faire et une fois que vous avez fait tous les défis en fait, vous allez avoir le pack à punch qui va se déverrouiller ainsi que du coup euh, les atouts parce que du coup les atouts sont éteints et à chaque fois que vous faites un défi, vous débloquez un atout. Alors vous débloquez le courant sur l'atout qui lui est attribué. Donc ensuite on commence directement l'Ester Egg. Donc l'Ester Egg qui donne misère ainsi que l'Accro des Atouts. Donc il faut récupérer une bouteille, allez remplir cette bouteille un peu plus loin avec un espèce d'étranger liquide vert. Vous ramenez tout ça à la table. Où vous avez pris la même bouteille, une fois que le chaudron est rempli, euh, va falloir récupérer une pierre. Pour récupérer une pierre, faut trouver 9 dalles. Donc attention, pour trouver les 9 dalles, il faut que vous fassiez une arme améliorée. Si vous n'avez pas d'arme améliorée, vous ne pouvez pas avoir les 9 dalles. On avait galère à trouver ça en coop avec Samuel. Donc du coup, là maintenant que vous avez votre arme améliorée, vous avez 9 dalles qui sont sur la map. N'importe où, enfin... Vous, avez, vous allez avoir tous les spawns euh, dans ma vidéo, mais il n'y a pas d'ordre d'apparition, en fait. Les neuf dalles, la première dalle peut être n'importe où, la seconde, pareil, la troisième, pareil. Et une fois que vous avez les 9 dalles, euh, vous, allez, euh, vous allez avoir donc une grosse dalle, ce qui va faire que vous allez débloquer euh, la pierre de, de, de Shangri-La. Une fois que vous aurez la, la pierre de Shangri-La, vous pourrez à partir de là, euh, on va dire... Euh, L'améliorer Mais bon voilà c'était une étape un peu C'est une étape un peu chiante. faut courir un peu dans toute la map Je précise que tous les défis aussi Sont différents un peu en coop Vous avez euh, plus ou moins de kills à faire Enfin euh, c'est partagé Voilà, donc là on voit que la boule Elle est au dessus de moi là, un peu plus haut là on la voit Donc déjà là de base On peut pas tirer dessus Donc Parce qu'il faut faire les 4 gongs Donc il y a 4 gongs euh, à trouver sur la map hein, Pareil hein, je vais... Je vais vous euh, passer l'étape où je sonne les gongs, hein, on va passer directement au dernier. Donc là on en voit qu'il y en a un devant moi, mais le dernier c'était celui-là pour moi, il y en a quatre. Une fois que les quatre gongs sont sonnés, vous avez plus qu'à tirer sur la pierre. Donc là pareil, hein, la pierre se promène un peu partout sur la map, sur, les, sur ces espèces de socles. Vous tirez dessus jusqu'au euh, dernier spawn. Donc là pareil, je crois qu'elle peut un peu aller n'importe où. Hein. la voilà, Deuxième pierre. Donc là, je, moi je l'ai au moins 10 fois avant qu'elle apparaisse là au dernier endroit. Et une fois que vous tirez au dernier endroit elle se met à briller un peu bizarrement et là en fait vous pouvez la récupérer et une fois que vous la récupérez vous la mettez dans le chaudron voilà. et donc là c'est plus qu'une question de temps donc dans le tuto américain euh, lui il en profitait pour faire des boîtes pour faire des boîtes et pour choper le laser parce qu'il va falloir choper le laser Mais Bon, Mais j'ai essayé de faire pareil j'ai pas réussi à choper le laser direct donc j'ai récupéré ma pierre un peu plus tard dans la partie et on peut la craft donc, au niveau de masto euh, ou au deuxième défi. Voilà. Donc ensuite, la prochaine étape c'est de choper le laser. Donc euh, le laser que j'ai attrapé un peu plus tard. Hein, voilà. Hop. Une fois que le laser est fait, on va le mettre sur la table. Et donc là, à partir de là, vous avez euh, réussi euh, la quête, euh, la quête euh, principale. La quête principale qui vous donne donc le laser, euh, le laser amélioré euh, et l'accro des atouts. Bon, je précise que encore une fois je fais euh, ces tutos pour aider ceux qui balancent des records euh, Ceux qui balancent des records du coup qui sont sur ZR Parce que toutes ces maps sont sur, sont sur Zombie Record euh... Et que la plupart des tutos euh, sont en américain En anglais Ou, ou que c'est des lives qui durent une heure Donc, Voilà moi c'est des vidéos qui vont durer moins de 7 minutes Moins de 10 minutes et je pense que ça peut aider la plupart euh, Ce secret il a un truc spécial c'est que a partir de quand vous récupérez le laser, là, ou l'accro des atouts, euh, les zombies arrivent en illimité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fin de manche, en fait. À la fin d'une manche, euh, il y a encore des zombies. Donc, en fait, ça s'arrête jamais. Vous pouvez pas faire de pause. Voilà, C'est juste un, un petit truc à préciser. J'ai aussi trouvé autre chose. Si vous voyez juste au-dessus de mes atouts, il y a un saut. Et donc, en fait, ce saut, j'ai trouvé euh, que... Que, en fait, vous pouvez... Euh faire des plantes comme sur euh, zsubu euh, Noshima ou je sais pas comment s'appelle la map de Black Ops 3 là et euh, vous allez voir là juste euh, après que, que je vais choper une graine en fait je vais tuer les zombies là et normalement il va y avoir une graine qui va, qui va arriver et en fait cette graine euh, j'ai trouvé qu'en fait on peut la foutre dans un des sacs qu'on voit là juste devant moi là et, euh, et le saut on peut le remplir en fait avec la flotte donc au début euh, là j'étais encore en train de trouver Là, j'ai rempli de l'eau. Là, je savais pas que j'avais rempli l'eau, mais bon. et, euh, et du coup, euh, à un moment dans la partie, bah, j'ai je, je, mis une graine et, et un peu de flotte euh, au niveau de, au niveau de, je sais plus c'est quel atout courir vite, trois armes, je sais plus un peu plus loin là-bas là. Et la plante en fait a poussé, donc du coup, bah, ça fait des, ça fait des atouts. Donc en fait, je savais pas à quoi servait ce saut euh, lors de la partie en coop, et du coup, là, je Là, voilà, c'est fixé. Je me suis dit, ouais, il y a peut-être encore un autre truc dans le secret. Mais en fait, bon, voilà, ça sert juste à ça. Des seaux, des graines. Donc, vous avez des seaux, vous pouvez, euh, vous pouvez jardiner. C'est incroyable. Bon, bah, j'espère que cette vidéo, elle aura aidé euh, certaines personnes qui cherchent à la lancer. Des Français. Et donc, euh, voilà. Au plaisir. Et bah, je vous dis à bientôt euh, pour une nouvelle euh, vidéo. Ciao tout le monde.